Yoga pour l'exploration intérieure, Shambhavi Mudra. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'êtres véritablement scintillants. Ils ont brillé plus fort que les étoiles dans le ciel. Mais comment se fait-il que l'un semble être arrivé avec d'immenses capacités et qu'un autre doive se débattre avec chaque petit aspect de la vie Et si vous vous considérez comme un mécanisme, vous avez un corps et un mental. Vous pouvez avoir un excellent corps et un excellent mental, mais ce qu'on appelle la grâce et le lubrifiant, sans le lubrifiant nécessaire, vous restez bloqué à chaque étape. Il y a un nombre incalculable de gens comme ça sur cette planète, intelligents, capables, mais à chaque virage de leur vie, ils se retrouvent bloqués parce qu'il n'y a pas de lubrifiant. Donc il est important pour un être humain d'avoir un élément de grâce dans sa vie. Shambhavi Mudra est un processus qui est comme ouvrir une fenêtre pour devenir réceptif à la grâce. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteint.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 Asseyez-vous confortablement avec les jambes croisées. Gardez votre colonne droite de façon confortable. Nous allons tenir Yoga mudra. Utilisez l'index et le pouce de manière à ce qu'ils se touchent aux extrémités et forment un cercle. Gardez les trois autres doigts droits, les quatre doigts ensemble, sans aucun espace entre eux. En tenant le mudra sur vos cuisses, paumes vers le haut. Les bras et les épaules doivent être détendus et relâchés. Fermez les yeux et asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut. Quand vous êtes assis avec votre visage légèrement tourné vers le haut, il y a une attention naturelle entre vos sourcils. Maintenez cette attention naturelle, ne vous concentrez pas. Maintenez juste cette attention naturelle entre vos sourcils et asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut les yeux fermés. Maintenez cette attention douce et décontractée entre les sourcils et soyez conscient du mouvement naturel de la respiration. Restez assis comme ça pendant 3 à 6 minutes. yugr tova bogr tova -to yasya brahmani ramate chita. Yasya Brahmani Ramatechita Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva Prenez votre temps, prenez votre temps, lentement, très lentement, ouvrez vos yeux.